J'ai eu au poignet pendant plusieurs semaines la Macefit Falcon qui est un petit peu le haut de gamme, la montre cardio GPS de Amazfit. Alors dans cette vidéo on va parler un petit peu de mon retour d'expérience, mon test complet sur cette montre. On va voir si je vous la conseille, qu'est-ce qu'elle peut faire, où sont ses limites, bref on voit tout ça dans cette vidéo. Et vous saurez à la fin de cette vidéo si elle est faite pour vous. C'est parti Revenons rapidement sur le design et les caractéristiques techniques de cette montre, de cette Falcon Car on l'avait déjà vu dans la prise en main, on en avait déjà un petit peu parlé Mais lorsqu'on la voit, on se dit directement que c'est une montre faite pour être une montre cardio-GPS Par sa taille déjà assez imposante, avec un cadran de 49 mm, par sa conception, avec un boîtier en titane, un écran en saphir et aussi des boutons sur le côté pour la navigation. Pour préciser un petit peu plus ses dimensions, on est sur une montre de 49,45 mm par 47,2 mm, avec une épaisseur de 12,95 mm ce qui est assez épais. On a une montre qui pèse 64 grammes, sans le bracelet bien entendu car, je vous l'ai évoqué, elle va avoir avoir un boîtier en titane et un écran en cristal de saphir. Dedans, on va retrouver un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution de 416 par 416 pixels, soit 326 PPI. On a le verre bien entendu cristal saphir avec un revêtement quand même anti-empreinte digitale. À l'arrière, on va retrouver le cardio mètre, le capteur biométrique Biotracker 3.0 ppg qui va à la fois faire de fréquence mètre mais à la fois aussi spo2 dans cette montre au niveau des caractéristiques techniques on va retrouver bien entendu un capteur d'accélération un capteur gyroscope un capteur géomagnétique un altimètre barométrique un capteur de lumière ambiante et aussi le système de positionnement piband band à 6 satellites qui est une des euh, mises en avant sur cette montre c'est son système de géolocalisation pour avoir une précision côté gps on va aussi avoir une montre étant jusqu'à 20 atm ce qui est voilà dans le top de ce qu'on peut trouver au niveau des montres connectées Elle va répondre aussi à la norme MIL STD 810G Qui est la norme militaire pour la résistance à la chaleur, au froid, au choc Bref on a quelque chose de solide Au poignet vous le voyez elle est assez imposante Et il faut aimer son design pour la porter bien entendu jour après jour Car elle a quand même certaines fonctionnalités smart Qui font d'elle une montre qu'on veut avoir au poignet un petit peu au quotidien On va parler de ses fonctionnalités smart. Commençons par regarder un petit peu la navigation dans cette montre parce que elle n'est pas la même que sur une GTR4. J'ai sorti mon test de la magnifique GTR4, je vous invite à aller euh, voir un petit peu ce test aussi si vous voulez avoir plus de précision sur la partie santé de cette montre, etc. Parce que là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en commun. Je ne vais pas entrer forcément dans le détail autant que je l'avais fait avec la GTR4, sinon ça va être un petit peu un doublon. Donc du coup, la navigation qui est différente, on va naviguer différemment parce que les swipes ne seront pas les mêmes et on a des boutons supplémentaires. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, ça c'est la même chose. On va pouvoir du coup directement aller sur le menu raccourci et activer ou désactiver le mode nuit etc etc. Lorsque je swiper de bas en haut, je vais arriver sur ce que j'appelle moi le widget board, c'est à dire euh, mon petit euh, mes petits widgets, ma petite liste de widgets avec le sommeil tout va s'afficher, la fréquence cardiaque etc etc. C'est on va dire l'écran qui va nous donner tout ce que l'on a fait, notre suivi, la météo. Je vais reconnecter du coup juste la montre avec la météo, etc. etc. Lorsque je swipe après, lorsque je swipe de gauche à droite, je vais arriver sur les notifications. Notifications d'application, notifications de messages, etc., etc. Et lorsque je swipe de droite à gauche, je vais avoir mon menu, mon menu principal avec du coup. Euh, mes, mes, différents, euh, mes différentes applications On va y revenir On a différents boutons qui vont permettre de remplacer les swipes C'est à dire bouton pour aller en haut Bouton pour aller en bas etc etc On aura sur le côté Ici des boutons pour hop, Celui du haut lancer une activité sportive directement Et celui du bas pour retourner au menu Voilà pour ce qui est de la navigation Au niveau de la personnalisation On va avoir euh, la même chose On est sur du ZepOS On va avoir la même chose que sur une GTR4 On va pouvoir rester appuyé ici Changer directement notre cadran depuis ici avec les cadrans qui sont sur la montre et après on va pouvoir directement aller sur l'application pour ajouter des cadrans il suffira d'aller sur l'application zep puis d'aller dans le cadran de montre, c'est comme d'habitude. Ensuite pour parler des autres fonctionnalités smart, on va pouvoir recevoir des notifications ça on va aller voir sur la montre, on va aller sur l'appareil directement dans l'application pour pouvoir gérer quelles applications vont nous donner des notifications pouvoir euh, paramétrer si on veut les notifications d'SMS, d'email, etc., etc. les notifications d'appels rentrants on ne pourra pas répondre aux appels car il n'y a ni de micro ni de haut-parleur sur cette montre mais après sur le reste des fonctionnalités smart, on va retrouver ce qu'on avait sur euh, la GTR4 C'est à dire lorsque je vais aller sur mon menu Je vais avoir bien entendu tout ce qui est par rapport à la boussole l'altimètre, la musique qui va me permettre à la fois de contrôler la musique et à la fois de stocker des musiques l'alarme, l'agenda et dans plus on va pouvoir télécharger d'autres applications les applications que l'on va voir juste là donc pour ce qui est de la musique on va aller un peu plus précisément là dessus pour ce qui est de la musique on va pouvoir cliquer sur musique et cliquer sur télécharger la musique vous allez pouvoir prendre les fichiers que ce soit sur un iPhone ou sur un mobile Android et les charger directement dans les montres. il faut que vous ayez bien entendu dans vos fichiers sur iPhone un, euh, un fichier MP3 musique pour ce qui est euh, de la météo vous la synchronisez avec votre téléphone vous ajoutez des lieux vous aurez la météo pour ce qui est de l'agenda vous pouvez le synchroniser l'agenda de l'application Zep sur cette montre avec l'agenda de votre téléphone que ce soit Google Calendar ou euh, Apple Calendar pour ce qui est des alarmes vous allez pouvoir les faire etc etc lorsque vous voulez avoir d'autres applications les applications un petit peu tierces vous allez aller accéder au Store App Store là vous allez avoir différentes applications ça va être des applications vous allez voir des applications de navigation qui euh, si vous avez un mobile android avec vous allez pouvoir télécharger l'application qui va avec et ça vous dira, tourner à gauche, tourner à droite, etc, etc. Si euh, vous voulez avoir des petites applications à un peu de productivité, vous allez avoir les verbes français, les verbes portugais, etc, etc. Vous allez avoir un jeu et vous allez avoir voilà, des petites applications comme la calculette, rien qui va casser trois pattes à un canard. Au niveau smart on est là le fait d'avoir pas de micro pas de haut-parleur ça lui donne bien entendu une échangeabilité de 20 atm mais ça limite grandement euh, ce qu'il est possible de faire comme la réponse aux appels on sait qu'il n'y a pas la réponse aux sms même sur une gtr 4 mais voilà la réponse aux appels ça aurait été sympa d'avoir sur cette montre parlons maintenant du côté santé côté santé on va être aussi très très similaire à une gtr 4 vous allez retrouver directement sur la montre des informations sur votre santé quotidienne que ce soit la PAI, avec vos mesures de PAI, que ce soit directement la fréquence cardiaque, avec vos différentes mesures de fréquence cardiaque, que vous allez pouvoir voir, avoir une petite synthèse, etc. Vous allez avoir aussi l'oxygène dans le sang, la SpO2, que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir bien entendu activer, qu'il va falloir activer au préalable, comme on avait fait pendant la configuration sur le téléphone pour avoir un suivi continu, enfin plus ou moins continu, mais régulier. Euh, la mesure en un clic qui va vous permettre du coup de prendre toutes les mesures stress, SPO2, fréquence cardiaque en une prise. C'est à dire là je le lance, ils me disent de garder ma bande en poignet et là ça prend toutes les mesures directement. Vous allez avoir le stress comme je l'ai évoqué qui peut être pris ponctuellement ou en continu si vous l'activez sur le téléphone. Et aussi pour finir le sommeil. Le sommeil pareil euh, vous allez avoir des informations sur votre dernière nuit apporte l'information de santé que vous cherchez, si vous voulez avoir l'historique il faut aller sur l'application ZEP une fois que vous êtes sur l'application ZEP, là je vous apprends rien si vous avez vu mon test de la GTR4 j'essaye de vous montrer l'ensemble des choses mais euh, voilà, je vais un petit peu moins dans les précisions parce que c'est la même chose qu'une GTR4, GTS4 etc etc. Lorsque je vais aller sur mon application dans ma page d'accueil je vais avoir du coup toutes mes unités de prise de santé comme le nombre de pas, la PAI aujourd'hui le sommeil, la fréquence cardiaque euh, la SPO2, le stress, tout est ici Lorsque je vais cliquer par exemple, je sais pas, sur le nombre de pas Je vais pouvoir avoir mon historique Aujourd'hui, hier, avant-hier Je défile, je défile, je défile J'ai mon nombre de pas sur la semaine VS sur le mois, etc, etc Je vais pouvoir le voir sur la semaine, sur le, le jour Bref, je vais pouvoir aller chercher l'information que je veux trouver Pareil pour le sommeil qui est très important Je vais pouvoir avoir mes différentes phases de sommeil Ma durée d'endormissement, ma régularité euh, S'il est bon, s'il est pas bon La profondeur de sommeil Le temps de sommeil paradoxal Combien on a été éveillé. On a toutes les informations qu'il faut. Hein. On a même la qualité de la respiration, la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque. Là, c'est complet, c'est complet. C'est tout ce qu'on veut. C'est parfait. Lorsque on veut aller voir la fréquence cardiaque, pareil, si vous l'avez activée, vous allez pouvoir la voir en continu sur la journée, la journée d'hier, etc. Alors, vous allez me dire, Mehdi, tu peux nous rappeler comment on active tout ça Vous allez sur votre appareil, sur Amazfit Falcon. Et là, vous allez dans surveillance de santé et vous allez pouvoir choisir fréquence cardiaque. Toutes les minutes, est-ce que vous voulez une alerte de fréquence cardiaque élevée une alerte de fréquence cardiaque basse Vous allez pouvoir faire un suivi actif de la fréquence cardiaque Pareil pour le sommeil, assister du sommeil Est-ce que vous voulez la SPO2 et la respiration pendant le sommeil Ça s'active ici Le stress en automatique ou pas La SPO2 en automatique Est-ce que vous voulez une alerte lorsque votre SPO2 est basse C'est-à-dire quand il vous manque de l'oxygène Oui, vous pouvez la paramétrer Et le tour est joué, vous avez votre surveillance de santé Qui est globalement très bonne euh, Comme je le poussin hein, sur une GTR4 ou sur une autre montre Amazfit C'est bon, c'est un savoir-faire qu'ils ont depuis plusieurs années sur cette surveillance de santé. Les données sont précises, les données sont bonnes, elles sont bien exploitées, elles sont bien retransmises, donc c'est parfait. Maintenant parlons du coup du côté de sport Côté sport, on va avoir quelques petites nouveautés vraiment euh, à parsemer. On va avoir du coup déjà comment activer une activité sportive. Vous cliquez en haut, vous choisissez votre euh, activité sportive. Si vous voulez lancer une course à pied, vous cliquez dessus. Si vous voulez euh, la lancer directement, vous pouvez la lancer. Si vous voulez ajouter des paramètres comme un entraînement, une navigation, etc., etc., ça se fait ici. Assistance d'exercice, par exemple, si vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir activer un objectif, une alerte, un tour auto. Un virtual rabbit, etc. etc. Lorsque vous allez mettre entraînement, vous allez pouvoir choisir un modèle d'entraînement que vous aurez créé sur l'application. On va le voir juste après. Ou un entraînement par intervalle que vous avez aussi créé sur l'application. Lorsque vous allez sur la navigation, vous allez pouvoir choisir, sélectionner un trajet que je vous remontrerai si vous voulez juste après aussi sur comment importer un fichier GPX via l'application pour le mettre sur la montre. Dans plus, vous allez pouvoir paramétrer les plages de données, etc. etc. Commençons par la navigation. C'est une des nouveautés qu'on a eues sur la JTR 4 et on l'a aussi sur cette montre. Vous allez pouvoir aller, du coup, hop, dans Profil, puis descendre en bas, Allez dans Mon Trajet, et là, vous allez avoir des différents parcours. Comment... Vous mettez ce parcours, vous allez dans vos fichiers d'iPhone, vous avez un fichier GPX que vous envoyez sur votre iPhone, vous allez, vous savez, sur iPhone ou Android, dans fichier, je ne sais plus c'est où, vous cherchez fichier, ici, vous allez dessus, vous avez votre fichier GPX, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir avec Z, ça se charge ici. Une fois que vous êtes sur ce fichier, vous euh, faites les trois petits points, envoyez à l'appareil, ça l'envoie et c'est sur la montre. Lorsque vous lancez du coup un exercice, vous allez pouvoir cliquer sur course en plein air, Allez chercher la navigation, aller chercher mon trajet, cliquez dessus détail du trajet, vous allez pouvoir avoir l'aperçu du trajet, vous allez pouvoir démarrer, emprunter le trajet et go, ça démarre votre navigation il faut que ça cherche le GPS et dès que le GPS va se trouver, il va vous dire où vous êtes par rapport au trajet et donc vous allez pouvoir bien entendu naviguer hein, avec les boutons hein, lorsque vous allez faire du sport il y a les boutons en haut en bas pour naviguer vous allez pouvoir dézoomer etc etc, bon là ça n'a pas encore trouvé, mais grosso modo c'est comme ça, navigation assez sommaire, assez simple vous n'allez pas avoir euh, une indication d'itinéraire, de suivi d'itinéraire, vous n'allez pas avoir vraiment un repère avec euh, le nom des rues etc, vous n'êtes pas sur Google Maps mais vous allez avoir votre itinéraire, votre chemin et ça va le suivre ça va vous dire si vous êtes sur le chemin, où il faut aller etc etc. Qu'en est-il maintenant des entraînements Ça c'est une nouveauté qui est sur aussi sur la GTR GTR4. Maintenant qu'en est-il des, euh, des entraînements Lorsque vous allez aller sur votre appareil vous allez pouvoir aller dans entraînement vous allez pouvoir créer un entraînement un entraînement de course à pied extérieur, par exemple, training. Vous allez pouvoir dire l'échauffement, qu'est-ce que vous voulez faire, la durée, est-ce que vous voulez une alerte, euh, etc., etc. L'entraînement, ça va être quoi, de faire quoi, un nombre de fois, euh, consommation par, euh, par calories, etc., etc. Vous allez pouvoir ajouter d'autres intervalles. Bref, vous allez pouvoir créer votre entraînement à intervalle, sans souci, qui va du coup euh, vous amener après à le charger sur la montre et à le suivre. Ça vous donnera les indications. Ça, les, les entraînements, on l'avait aussi vu sur les anciennes montres. Euh, la nouveauté, ça va être le coach. Zep, le coach Zep, ça va être un coach en fonction de votre objectif qui va vous donner des séances de sport des séances à faire vous allez avoir du coup quand vous cliquez dessus un programme et un bilan de ce programme là par exemple j'ai pas fait le programme cette semaine euh, je l'ai testé la semaine dernière aujourd'hui on a un programme qui nous dit qu'il faut qu'on ait une fréquence cardiaque d'aller s'entraîner avec une fréquence cardiaque entraînement d'intensité moyenne 144 battements de coeur par minute pour 29 minutes aujourd'hui il faudrait que j'aille réaliser ça bref ce coach va nous dire en gros va nous répartir sur une semaine en fonction de la durée je crois qu'on l'avait paramétré ensemble hein, sur, euh, Dans, dans le, la prise en main de la montre Sur la dernière vidéo Allez jetez un coup d'œil Je vous la remettrai aussi en description En gros on dit Combien de fois par semaine On veut s'entraîner Et euh, grosso modo voilà, Quand on y va Et il va nous dire Tu vas lundi Tu nous fais ça Cette euh, fréquence cardiaque Cette plage de fréquence cardiaque Tu fais 30 minutes Et roule ma poule Voilà grosso modo Les nouveautés Les fonctionnalités sportives Que vous allez avoir Itinéraire Coach Entraînement Intervalle Donc est-ce que maintenant On va pouvoir parler un petit peu de l'autonomie Mais après est-ce qu'on on essaiera de conclure sur est-ce que si peu de fonctionnalités sportives peut co faire considérer cette montre comme une montre cardio-GPS ou alors c'est juste une montre connectée comme une GTR 4 avec un look cardio-GPS. On conclura très rapidement après avoir parlé de l'autonomie. Car oui, l'autonomie annoncée, c'est deux semaines on se retrouve à peu près dans la même configuration qu'une gtr 4 c'est à dire que si vous activez tous les suivis de santé automatique quotidien le plus continu possible vous n'arriverez jamais à 14 jours vous allez être plus entre moi j'ai été entre 8, 8 et 10 jours en fonction de si j'allais courir etc etc mais voilà grosso modo vous allez être plus d'une semaine mais moins de deux semaines mais ce qui est plutôt pas mal pour une montre connectée hein, par rapport à ce qu'on voit c'est dommage parce que il n'y a pas certaines fonctionnalités smart comme la réponse aux appels qui souvent consomment un petit peu aussi euh, de batterie mais il y y a pas ça et, euh, et on n'arrive pas à aller aux 14 jours mais bon c'est quand même une bonne autonomie pour une montre qui a quand même de quoi faire mais je vous rappelle son prix de 550 euros donc maintenant on va conclure sur les points positifs et les points négatifs et sur est-ce que je vous recommande cette montre parlons des points positifs et les points négatifs premier point positif sur cette montre, ça va être sa qualité Elle est quand même d'une bonne qualité Son design est assez sympa Un look cardio GPS Avec un écran AMOLED Et avec quand même un système d'exploitation Qui est sympa à prendre en main On est sur, quand même sur une montre assez ergonomique Pour les montres cardio GPS, j'ai vu des trucs euh, Des montres cardio GPS sur certaines marques Vraiment que spécialisées à ça Qui n'ont pas un système d'exploitation aussi abouti Parce que là on est sur un système d'exploitation Plutôt montre connectée générique Avec un look cardio GPS Donc ça c'est plutôt pas mal Le deuxième point positif ça va être aussi qu'elle se débrouille globalement bien un petit peu partout Côté smart, elle est sympa Côté santé, elle est très bien Et côté sport, on, a, on, on va en parler juste après Mais elle fait le minimum avec quelques petites fonctionnalités en plus C'est sympa Alors maintenant, quels sont ses points négatifs Premier point négatif, moi pour moi c'est le prix 550 euros, c'est très cher Après, on cible les gens qui veulent des montres de gps Mais pour moi, on est loin au niveau sport De ce que proposerait une Garmin, une Polar, une Suunto, une Coros Car oui, deuxième point négatif, ça va être le manque de fonctionnalités sportives. Quand on va voir sur certaines montres Garmin, sur certaines montres Polar, euh, des fonctionnalités qui vont euh, beaucoup plus loin, qui sont presque professionnelles, même qui sont professionnelles pour les sportifs professionnels, des fonctionnalités qui vont nous permettre euh, voilà, de, de gérer les côtes, les descentes, des fonctionnalités qui vont nous permettre de, de gérer l'itinéraire, différents types d'itinéraires, Le, des fonctionnalités qui vont nous permettre d'aller très précisément dans la recherche de données, de pouvoir suivre ces données. Bref, on est loin de ce que fait la concurrence montre cardio GPS. Donc pour moi, on est plus sur une montre générique avec un look cardio GPS, comme on pourrait le voir sur une T-Rex, mais poussé à l'extrême, avec du titane, du saphir, etc. Donc si vous êtes à la recherche d'une montre cardio GPS et que vous avez 550 euros, je suis sûr, pratiquement, sûr que vous ne prendrez pas cette montre et que vous irez sur une marque spécialisée pour les montres sportives. à 550 euros, vous pouvez avoir une belle Garmin quand même, une très belle Sunto ou même euh, une très euh, une très belle Polar. On est un petit peu assis entre deux chaises. Entre un bon système d'exploitation, une bonne petite partie smart et santé, mais pas assez de fonctionnalités sportives pour nous proposer une montre à 550 euros. Donc grosso modo est-ce que je vous conseille cette montre Si vous voulez une montre quotidienne qui est pratiquement incassable, pourquoi pas Et si vous avez bien entendu 550 euros pourquoi pas Mais si vraiment vous êtes à la recherche d'une montre carte de GPS, vous allez certainement passer votre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo test de cette Amazfit Falcon. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou à venir les poser sur le Discord. En attendant, merci et à bientôt sur ma chaîne.